Nous sommes au terme de notre troisième journée, donc j'ai accueilli euh, dans mon petit atelier de l'école Leroïque, Patricia et Géraldine, euh, maman fille, maman belle fille, je ne sais plus. Maman comme... fille Maman fille, voilà. Et puis donc avec un objectif euh, ben, d'ouvrir un, un de ces jours, une crêperie, d'accord C'est ça. Euh, et ben, euh, on va commencer par Géraldine. Ces trois jours, qu'est-ce que tu en tires Qu'est-ce que ça te donne du métier de crêpier ah bah déjà, la façon de tourner, quelques oui. idées, oui. que ce soit de recettes ou d'installation. Oui. Euh, ensuite, un peu d'assurance quand, <rire> <Et puis>, euh... <rire> quand même. Et puis, euh, de la technique. Oui. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose en particulier Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, avant de venir, l'idée que tu avais de, du métier de crépier ou de la pratique du métier de crépier, est-ce que tu as découvert ici La difficulté à tourner je pensais vrai? que c'était beaucoup plus simple. Je savais qu'il y avait un geste oui. euh, à trouver, mais je pensais qu'il serait plus simple à trouver. Oui. Parce que j'avoue, les deux premiers jours ont été un peu durs, hein, le temps de trouver vraiment euh, la méthode. Oui. Et le troisième jour, euh, c'est passé tout seul. Oui, mais les deux premiers jours, tu tournais à tes pieds, donc. Euh... Ouais, c'était pas <rire> évident. <rire> et, oui, oui, non, mais c'est euh, comme je dis souvent, une affaire de déclic. Oui. Hein, et qu'on s'aperçoit qu'à tourner sur plusieurs crépières. Et en fait, ouais, en, tourner sur deux crépières était plus simple que sur une seule. Et pourquoi Tu l'expliques comment ça bah, La vitesse en fait, il fallait prendre de la vitesse ah, voilà. et l'une m'obligeait à aller plus vite pour la deuxième. Ouais. Bon, alors Donc... maintenant parlons du projet. Ben, C'est projet... pour quand cette aventure-là bah, Ce serait courant de l'année on va dire. Le courant de l'année Oui, hein. ce serait bien. Et ce serait où Au Sable d'Olonne, à, à la Chaume exactement. la Chaume Ouais. Le quartier des voyous, là-bas, des sables Oui, hein, c'est ça. <rire> c'est ce qu'on disait dans le temps. Hein non, oui, non normalement, oui, c'est ce qu'on qu disait. Ouais, le quartier de la voilà mmh. euh, bah, c'est les sables, hein, bien sûr. Et, euh, et donc, euh, l'idée li, li, li, des sables, c'est parce que d'abord, une, toi, qu y Géraldine, qui y habite, d'accord qu Et alors, comment tu vois l'esprit de la crêperie demain Ce serait comment euh, Plutôt familial, euh, et euh, je ne vais pas trouver le mot. Et... Convivial Oui, oui. Voilà, voilà, dans un esprit plutôt convivial, oui. oui c'est ça, oui. Assez traditionnel Oui, assez traditionnel. Avec quelques petites touches, forcément, pour mettre la touche Géraldine. Bah oui. Bah oui. Ce sera la crêperie de Géraldine. Bah oui. <rire> et, et donc, c'est donc, un projet qui sera d'ici à quelques mois. Euh, on avait évoqué l'idée que peut-être il y aurait effectivement un local en vue, mais euh, pas avec certitude encore pour l'instant. Tout à fait. Et ouais. moi, un petit local pour commencer petit, ouais. c'est très bien je aussi. Je pense qu'il faut commencer comme ça. Et puis euh, qui, a une, qui est quand même assez bien placé. Ouais. Après qui est sur le port, donc ça a été une bonne, euh, bonne visibilité, on va dire, par rapport aux clients. Ouais. Et, euh, et donc à voir. À, à voir. D'accord. Bah, de toute façon, moi, euh, comme je vous l'ai expliqué, euh, et un, un gentil couple que j'ai formé et, et leur personnel au sable et je suis certain que quand ils vont écouter ce petit podcast, ça va leur résonner dans les oreilles quand on va parler des sables et bien que, effectivement Charles et Céline je compte sur eux pour, pour vous accueillir et puis vous donner un petit peu quelques trucs, parce que c'est hein. l'idée force d'être un, ce que j'appelle pompeusement les compagnons loriques c'est du partage, sinon ça ne sert à rien la vie euh, ou pas grand chose donc euh, euh, ben, il faut constater qu'effectivement euh, euh, la crêperie c'est aussi un métier de bouche c'est un, un métier qui est fatigant on est toujours debout etc ouais. et que euh, retenir à mon sens qu'il faut user de simplicité des choses simples avec des propositions qui tournent c'est ça que je voulais vous, vous présenter Patricia est-ce que tu as autre chose à ajouter j'ai à ajouter que tous ceux qui veulent qui ont le projet de s'installer toujours passer par un un formateur parce que c'est un... tout métier s'apprend tout métier s'apprend oui. avant de s'installer pour être sûr d'y arriver. Mais il n'y a pas que la formation en tant que telle. Moi, moi, je défends ça, hein, Patricia. C'est si, oui, non, mais ça... non, non, mais je suis d'accord avec, je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux se former pour éviter de faire des des, des bêtises pour pas bien dire bien. des conneries après. Mais c'est surtout le fait aussi de d'envisager de quelle manière on peut faire les choses parce que. Ici, il y a des gens qui viennent, ça s'est vu, hein, maintes fois euh, vérifié, les gens viennent avec un, un projet, mais alors vachement fixé dans leur tête, et puis au bout de trois jours, en découvrant des techniques ou des choses, se disent, ben, euh, je, je vais peut-être aller plutôt par là. Tu vois euh, je prends l'exemple type, il y a des gens, par exemple, si on parle de ceux qui sont ambulants, des gens qui viennent avec l'idée force d'avoir un, un food truck, et qui repartent avec l'idée d'une remorque parce qu'on a émis l'idée qu'on pouvait faire autre chose différemment. Et puis, tu as des gens aussi qui s'imaginent que la crêpe, la galette, c'est fastoche. Ouais. On mmh. tourne, on se fait le maximum de thunes, mais c'est un métier de bouche. Euh, il y a des idées à avoir. Il y a des idées à avoir et il y a des limites à se donner. Parce qu'on a un taux vite fait, euh, on le voit hein, dans les crêperies, on le voit dans les pizzerias, etc., tu as multi et mult propositions, tant de crêpes que de galettes, que de pizza, pour une pizzeria. Et finalement, tu prends toujours la même chose. Parce que tu, déjà, tu peux te dire, mais comment il fait pour cuisiner tout ça, ce mec-là donc c'est énorme. Alors que si tu as une petite carte simple, tu maîtrises bien et avec 10-15 suggestions que tu fais tourner, en fait, tu offres toujours une nouveauté. Donc moi, je vois ça comme ça. Donc, que me reste-t-il à dire Rien. Est-ce qu'on a bien travaillé est-ce que vous avez bien travaillé Je dois dire la vérité Ah oui, quand même, parce que vous êtes parti à zéro patate. Quand on voit ce que vous avez fait cet après-midi, je pense qu'effectivement, vous avez bien intégré qu'on pouvait faire pas mal de choses. D'accord Que as même, toi, cuisiné des trucs pour empoisonner ton père à l'arrivée. <rire> Donc, euh, voilà, le verdict, il va être là. Et puis, euh, bien sûr, euh, après, tu, tu, il, il faut se moi si j'ai je, moi, je, je, moi, toujours vu mon boulot comme ça c'est à dire que moi je file des clés je te file un trousseau de clés on a trié euh, les clés qui étaient bonnes celles qui étaient moins bonnes et puis avec ce trousseau qui reste force, euh, force de, de ce que tu as appris ici et eh ben tu te dis voilà euh, je, suis à, je suis à tant de mois autant de semaines de l'ouverture euh, je, je vais m'acheter une crépière si j'en ai pas encore une et puis je vais m'entraîner avec ouais. et, puis, et puis tu vas commencer à élaborer ta carte tu vas te dire tiens je vais faire ça, je vais faire ça mais on l'a vu on peut avoir énormément d'idées, mais à un moment, c'est euh, ben, il faut qu'on ait une mise en place. Si tu passes 4 heures à cuisiner toi, et, et puis, euh, que ton service est, est en pâti parce que tu n'es pas assez rapide sur un truc, on a vu qu'on a des techniques pour servir rapidement. Tout à fait. Voilà. Euh, moi, il me reste à vous dire des bonnes choses. donc. Euh, moi, je, quand les gens partent d'ici et qu'ils savent un petit peu tourner, sinon très bien tourner, et puis qu'ils ont compris qu'on pouvait faire plein de choses, mais qu'il faudrait savoir se limiter, ben moi, ça me convient. Donc, j'ai eu le plaisir de partager ça avec deux gentilles femmes. Merci. Et merci Patricia, et merci. Merci à toi. Marilyn. Non, pas Marilyn, n'importe quoi. Géraldine. Toi. Géraldine. <rire> Géraldine. Trois Géraldine. Très belle journée, en tout cas, passant ta compagnie. C'était très gentil à toi. Merci toutes les deux. Et puis à bientôt. À de bientôt. De toute façon, le SAV, il reste ouvert. Hein. Ça Il suffit, ça fait ouais. il suffit de m'appeler et puis voilà. Puis un jour, bah, vous oublierez parce que vous serez dans votre truc. Non, oh, ou ouais, un jour, tu viendras visiter. Je fais déjà des trucs surprises au sable. C'est pas, je te le dirai peut-être pas. <rire> ça <rire> bon. vous fera très plaisir. Ouais. Ouais. Bah oui, bien si sûr. Si on arrive jusqu'à là. Mais si. Ça va le Demain faire. Il qu'on ait le diplôme pour pouvoir l'afficher après. Ah, c'est pas un diplôme, parce que le diplôme, il n'y a que l'État qui peut les délivrer. Oui. C'est une attestation de formation. Mais euh, qui est un petit peu rigolote, là, ici. Je... Voilà, après, je vous mettrai euh, votre prénom et votre nom. Puis après, quand on aura ouvert, on mettra le nom de la crêperie dessous. Voilà. Super. Hein?